Bonjour Je vous présente Zélie et Alix. Bonjour Fred, le chef cuistot, vous ayant proposé la recette du plat principal, un haut de cuisse farci au morbier, mes filles vont vous proposer le dessert. On va faire une recette. Un invisible pomme. pommes. On vous laisse avec la suite Bonjour, rebonjour. Aujourd'hui on va faire une recette de aux pommes. On a besoin d'un cul de poule, de 6 pommes et de 2 œufs. De 20 g de beurre, 10 centilitres de lait, euh, un mélange de farine, levure et sel, du sucre et un épêcheur à pommes. Euh, je vais paumer une pomme. Et voilà, j'ai paumé ma pomme. Fouetter l'œuf et le sucre dans le cul-de-poule. Et le cul-de-poule, <rire> c'est un saladier, n'oubliez pas. Voilà, c'est pas que la pôle, de la poule qui fait cocotte. Hein. Tu mets le sucre Non, ça te je... Et je vais mettre le sucre. Et on fouette bien. Très bien. Il faut fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse un petit peu. Zélie, le mélange a blanchi Non, c'est jaune. Pas beaucoup, hein? c'est un peu jaune. Nous allons mettre le lait et le beurre fondu. Toujours en continuant de battre pour bien mélanger. Dans le cul-de-poule, cul qui est un saladier, on le précise, oui. une nouvelle fois. le sel la levure dans euh, la préparation dans le saladier et on mélange en bien pour qu'il n'y a pas de grumo dans le dos alors je vais chemiser le moule alors euh, je Chemise et le moule, c'est on met on beurre le moule et on met de la farine. Et là je coupe pour que le moule soit bien chemisé. Je vais mettre les pommes dans la tête. Préparation. Avec une euh, machine de euh, Une marise. Tu rois, hein. Oui. Et nous allons mélanger. Alors on mélange délicatement pour pas abîmer les pommes et bien les imprégner de pâte. Voilà. Bon, on peut un petit peu les casser pour voilà. Une fois que le mélange est bien fait, on verse dans le moule qui a été préalablement chemisé. Voilà. Il y a des enfants qui regardent. Ils vont rigoler. Ouais. Je suis sûre. Ça. ça se voit la farine. Mmh. On récupère bien la pâte, hein, parce qu'il ne faut pas en chier quand même. Répartir tout ça. Après la cuisson, on va mettre les petit écho On va mettre ça. On va faire un petit point au milieu. Après, on va faire un rond. Après, on va faire un autre rond. Et un autre rond. Jusqu'à... Qu'on Oui, mais alors... Si je peux me permettre, juste avant, on met du sucre glace. Oh oui, je oh, ça, pas sent pas le sucre glace. ça sent bon. Oui, là. Alors, on saupoudre le sucre glace dessus. On remarque le placement de produit, hein, Saint James. Acheter du sucre c'est super. Voilà, et après on met la petite déco. Voilà. Calix est en train de préparer soigneusement. Mmh. Elle, grand goûte, grand. elle goûte, elle <rire> goûte pour être sûr que, que ça soit comestible. Non, non, non, <rire> on non, est non bien d'accord. Ben oui, que... Voilà que c'est ah, un... mieux, pas bon Zélie, tu peux peut-être aider ta soeur Oui. Alors, je, je, je vous garantis que ce dessert va être merveilleux. Vu avec le soin et l'amour ah, qui ont été mis en œuvre. Pour le préparer. Pour cette recette d'avis aux pommes, il nous faudra six pommes, 2 œufs, 10 cl de lait, 70 g de farine, 50 g de sucre, 20 g de beurre fondu, un sachet de levure et une pincée de sel. En fin de cuisson, nous décorons avec du sucre glace et une petite surprise des filles. Alors voilà, la présentation est terminée. Les filles ont bien travaillé. Elles ont oui. fait un truc sympa. Elle a juste fait un rouge, On a soufflé tout. Attends, les sucres. Attends. Les, ça, c'est les, les, les sucres. Oui. C'est trop beau. En fait, ça, c'est au citron. Oui. Et ça, c'est à la fin du trompe Voilà. On vous souhaite une bonne fin de repas et un bon appétit. A bientôt